Écoute-moi le petit Henri Das Père que vous avez bien suivi, on va analyser ensemble les 35 euh, nouvelles cartes de l'extension, les 35 cartes neutres, toutes les cartes neutres finalement elles ont été euh, déjà annoncées. Alors on commence bien finalement avec cette extension, avec le planning qui est quand même assez agressif avec directement les cartes neutres qui sont euh, proposées. Alors les cartes neutres en général, c'est pas forcément le truc le plus sexy parce que souvent les cartes sont un petit peu moins fortes mais je trouve que là il y a déjà quelques petites pépites vous allez voir et puis surtout ça donne un ton à l'extension en termes d'archétypes. Est-ce qu'on va plutôt aller vers des archétypes Mid range, des archétypes, contrôle Enfin voilà, ça peut évidemment, les cartes de classe En général, impactent plus la méta Forcément, euh, que euh, Les cartes euh, neutres, mais là il y a des choses Vraiment très intéressantes dans les cartes neutres en termes d'archétypes Et en plus de ça, on est dans une rotation Donc forcément il y aura moins d'extensions donc, ces cartes neutres là auront encore plus d'impact quand on n'est pas dans une rotation. Alors, rotation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a trois extensions qui vont virer. Si je dis pas de conneries, c'est euh, Tarides. J'avais noté parce que je me souviens jamais du deuxième. Les tarides Hurlevent et Vallée euh, d'Alterac. Donc, il y aura un petit peu moins d'extensions. Donc, il y aura forcément euh, un pool de cartes moins rempli. Donc, bah, les cartes auront par définition un peu plus de puissance. Alors déjà, pour comment... Alors l'extension, je ne sais pas si je l'ai dit, elle sortira début avril évidemment. Euh, moi, ce que j'aime le plus, ce qui me... Ce qui me pas, pas forcément ce qui me plaît, mais ce qui m'impacte le plus finalement euh, dans cette extension, c'est vraiment le lien. Alors, peut-être parce que justement, je ne sais pas si c'est votre cas, je ne suis pas un expert du lore, même si avec le temps maintenant, depuis 10 ans, euh, presque, euh, je connais de plus en plus quand même le, le lore de, de WoW, on va dire, mais euh, vraiment le lien entre euh, l'image de la carte, le, comment dire, le, le nom de la carte... Et la capacité de la carte. Alors peut-être parce que la musique ça parle à tout le monde. Euh, tout le monde connaît. Mais là vraiment je trouve qu'il y a un lien qui est parfait. Alors c'est peut-être moi qui, qui débloque là-dessus. Mais voilà je sais pas. Et je trouve que c'est génial. Chaque carte on se dit. Ah ouais mais ça vraiment. Si je devais inventer une capacité. Ce serait cette capacité. Parce que c'est vraiment lié à l'image. Et en même temps c'est lié au nom de la carte. Enfin voilà. Bref. On va commencer. Alors il y en a 35 cartes. On va évidemment. Je vais faire des analyses assez rapides. C'est des cartes neutres, certaines ne sont euh, pas incroyables évidemment. En tout cas, celle-ci est très très cool. Le R guitariste pour un mana à 1 donne un point de durabilité à votre arme. Donc ça, c'est plutôt cool, sachant qu'en plus, toutes les classes, si je ne dis pas de conneries, vont avoir des armes. Donc, on va euh, avoir cette, cette carte qui peut vraiment rentrer dans euh, toutes, les, euh, toutes les classes. Et puis, voilà, donner euh, un durabilité je sais pas, à une arme qui est 4-2 par exemple, bah, ça fait qu'on a 4 dégâts de plus. Donc évidemment, plus on monte, plus la carte va avoir de la puissance. Mais même euh, certaines cartes vont avoir des effets quand elles vont attaquer finalement Donc le point de durabilité il est, est très important euh, également Donc voilà pour moi ça c'est vraiment une excellente carte une carte En plus un mana ça rentre bien dans des curves euh, Dans un deck par exemple un peu contrôle qui piocherait beaucoup Bah justement tu peux euh, payer un mana Donc en fait ça te permet de vider un petit peu ta main entre guillemets Enfin voilà c'est une carte qui a énormément de sens bah, je pense que ce sera une carte jouée euh, Ça pourrait même être une carte extrêmement forte en fonction évidemment des armes, des armes qui vont sortir Mais ça pour moi c'est vraiment très très euh, puissant. Alors, passons maintenant aux fans insupportable Alors il y a plein de cartes comme ça qui fonctionnent euh, avec ce, ce genre d'effet pour un mana, 1-2. Un, Alors méca, les mechas vont revenir évidemment. La plupart des mechas vont partir à la rotation. C'était dans le premier bloc euh, finalement. Mais il y a pas mal de mechas qui vont revenir. Donc euh, voilà ça c'est euh, déjà intéressant on va dire ce mot-clé euh, mecha. Mais voilà l'effet est un peu particulier. L'effet est partagé par d'autres cartes. Choisissez un serviteur en cri de guerre. Ce, ce dernier ne peut pas attaquer tant que ce serviteur est en vie. Le problème, c'est qu'on est sur un jeu de cartes où on peut trade les créatures en face. Ça, c'est un peu problématique. On n'a que deux de puissance, enfin que deux de PV. Donc finalement, euh, j'ai l'impression que c'est plus un truc vraiment de, de situation. Vraiment, dans euh, une situation où dans un espèce de, de, de, de board, où l'adversaire, il n'a qu'une seule créature, finalement, on fait ça sur sa, sa grosse créature. Déjà, elle ne peut pas attaquer. Ça voudrait dire des decks avec des AOE, avec peu d'antibêtes direct, peut-être un espèce de truc style un big paladin, un big guerrier, encore un big guerrier, il peut avoir des anti antibêtes direct, mais voilà, un big guerrier qui n'a pas envie de claquer une baston juste pour ça, ou claquer une AOE de manière générale, juste pour ça, et finalement qui serait bloqué un peu avec sa grosse créature qui ne peut pas trade, et voilà, mais évidemment contre des decks mid-range, avec plein de petites créas, avec euh, contre des decks contrôle, ça peut ne pas avoir spécialement de sens. Voilà, c'est une carte qui... Qui.. Euh, qui interroge. Euh, si je peux dire Qui est intéressante Mais je la vois pas jouer En fait je trouve que c'est Voilà Dans un jeu comme Hearthstone C'est un peu compliqué Ce genre d'effet Oscillateur basse fréquence Pour Amana Le prochain mecha Que vous jouez coûte un cristal de moins Donc pour un On a une de 1 un Et on peut vraiment enchaîner Donc là Ça c'est une carte Qui est très intéressante C'est une carte très très bourrin, euh, Bourrine même euh, dans un archétype paladin, enfin euh, paladin ou autre, dans un archétype mecha, je voulais dire, vous voyez c'est un lapsus ici, mais euh, on a connu des paladins euh, mecha, des mages mecha également, mais on peut avoir d'autres choses euh, en mecha, donc voilà, c'est une carte qui est plutôt cool, alors peut-être ne pas la jouer que dans des decks mecha, peut-être que ça peut être intéressant dans des, decks, euh, dans des decks agressifs, avec justement les cartes qui euh, sont des... Euh, des des doppelgangers, quoi. Vous euh, voyez donc, voilà, ça peut être euh, plutôt euh, cool. Enfin, des doppelgangers, des multiraces, vous avez compris. Euh, surfeur de foule pour un mana, un murloc. Euh, Raldagonie donne plus un plus un. Et ce Raldagonie a un n'importe quel autre serviteur. Attention, c'est un n'importe quel autre serviteur. Donc, ça peut aller sur les serviteurs adverses. Donc, évidemment, si vous jouez murloc, a priori, vous jouez agressif. Si vous jouez agressif, en général, vous avez plus de créatures que l'adversaire. Donc, ça va plus en termes de probabilité aller sur vos créatures que sur les créatures adverses. Donc, il y a vraiment un côté snowball qui peut être assez dingue avec surfeur de foule. Le problème, c'est que si vous jouez en match mirror ou en tout cas contre un deck avec des créatures aussi en face Bah finalement ça peut aller sur les siennes donc voilà et après ça peut un petit peu faire des value trade chez l'adversaire ça peut se retourner contre vous mais je pense que c'est quand même une carte qui est très très intéressante une carte qui sera jouée dans les decks agro. Euh, et puis voilà le petit murloc à 1 en plus qui permet tout de suite dans la curve de faire le trade de donner plus un plus un une autre une autre de vos créatures très souvent en tout cas donc euh, voilà je trouve que c'est une bonne carte je trouve que c'est vraiment une carte qui est qui est intéressante qui sera certainement jouée dans des decks agressifs Ampli audio alors ça c'est particulier pour deux mana de 3 alors c'est un mecha déjà en crédit de guerre il fait passer votre maximum de mana et la taille de votre main à 11 donc la question c'est vous voyez dans le dans le le mini set pardon je cherchais le nom le mini set de l'extension précédente euh, vous aviez une carte de druide qui avait un effet plus 4, plus 4 charges, si je dis pas de bêtises, si euh, vous aviez 11 mana. Euh, le truc, c'est qu'on s'est dit, bah, s'il y a ça, sachant que Guff part à la rotation, est-ce que ça veut dire que le Guff, ils vont le mettre dans le set fondamental Parce que sinon, on n'a pas de moyen dans le jeu d'avoir 11 mana. Eh bah, ben si, peut-être avec ça. Donc peut-être que le Guff ne va pas rester dans le set fondamental, parce que sinon, cette carte du druide, elle, elle, elle serait injouable finalement. Euh, donc peut-être que justement, c'est... Euh, euh, voilà, c'est alors pour ceux qui aiment druide, bah, finalement en fait, voir cette carte c'est horrible parce qu'ils se disent ah mais ça veut dire que le guf va peut-être partir. Et, euh, et en même temps ceux qui détestent druide bah, ils sont contents. Mais peut-être que le guf va rester ou peut-être même changer, évoluer parce que c'est vrai qu'il est un petit peu trop fort et c'est lui qui tient druide. Mais en même temps si tu l'enlèves il n'y a plus de druide. Mais c'est un autre débat. Bref en tout cas ça c'est une carte qui est intéressante dans les decks contrôle, euh, mais c'est pas joué dans tous les decks. Je pense qu'il faut vraiment jouer beaucoup de pioches et il y a des decks contrôle qui vont pas avoir des mains pleines finalement, un big mage par exemple va rarement avoir la main pleine parce que euh, il va jouer alors même si big mage va euh, normalement partir à la rotation oui c'est ça, mais il y aura pas mal de euh, dans big mage par exemple à l'heure actuelle il y a plein de petites créatures du début donc souvent en fait il a quand même rarement euh, 10 cartes en main, il en a souvent 4, 5, 6 euh, donc voilà un guerrier contrôle peut avoir beaucoup de cartes en main. Euh un prêt de contrôle, évidemment, prêt de contrôle peut avoir beaucoup de cartes en main. Donc, dans ces decks-là, dans les deux contrôles, on va dire un peu empirique, ça peut être très intéressant. Euh, après, voilà, moi, c'est pas une carte qui me fait frissonner, mais je, je trouve que c'est une carte qui a clairement du sens dans des decks qui abusent un petit peu de ce côté value, card advantage, finalement. Euh, bête de fête, alors ça, j'adore. Krieger euh, donne plus un plus un un serviteur de chaque type dans votre main. Vous voyez, avec, déjà avec ces deux cartes-là, on peut avoir, je disais un petit peu dans l'introduction, un ton, le ton un petit peu de, de ce que pourrait être la, la, la prochaine méta, en tout cas la méta impactée par l'extension. Euh, mais là, on est sur un truc où l'idée c'est d'avoir beaucoup de cartes en main. L'idée c'est d'avoir finalement euh, bah, de, de générer un peu du card advantage, peut-être dans des decks contrôle évidemment. Et là, on est sur un truc qui va booster les cartes de, de, de, de, votre, de notre main. Donc, un truc un petit peu mid-range finalement, mais pareil, un truc un peu lent où on va jouer surtout sur le board, sur la puissance du board. Euh, des, des cartes qui finalement ne vont pas. Euh, en tout cas c'est de là, évidemment on va pas analyser la méta juste sous le prisme de ces deux cartes, heureusement, ce sera un peu bêta mais on a quelque chose qui finalement a vocation à laisser jouer l'adversaire, c'est pas des cartes counter et finalement ce qu'on voit avant... Euh, ça c'est pareil c'est une carte qui va jouer un peu à la, avec l'adversaire donc voilà après on peut garder ça en tête et se dire ah ouais mais bon là c'est pour le coup c'est un contrat, la carte est le, et, et te contre finalement contre ton argument fiche mais en tout cas là voilà là, il y a quelque chose qui va booster les cartes de votre main qui va permettre de mettre du board euh, alors moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas quand j'ai analysé dans un premier temps euh, quand j'ai regardé évidemment ce matin et fait des, des analyses de chaque carte euh, voilà c'est ce que j'ai ressenti bref C ce côté un petit peu lent, ce côté où on laisse jouer, qui a déjà commencé à, à être amené hein, de plus en plus, à être reamené finalement, parce qu'on a eu connu une, une période où il y avait beaucoup beaucoup de deck combos et beaucoup de « je joue tout seul, je joue Goldfish » finalement. Euh, donc voilà, ça c'est un Hearthstone Hearthstone d'arène, entre guillemets, une, ar une arène 2.0, et on a envie que le ladder ce soit une arène en meilleur, et pas que ce soit... Un format euh, où chacun joue dans son coin et c'est celui qui fait la meilleure sortie qui gagne. En tout cas, ça c'est une carte qui est excellente. Excellente, excellente, plus un plus un, un serviteur de chaque type dans votre main. Donc voilà, on, on booste euh, boost toute la main. Euh, voilà, je, je trouve ça méga fort. En fait, je, je pense que c'est une carte qui peut être jouée dans plein plein de decks. Même des decks qui finalement n'ont pas vocation à jouer plein de serviteurs de chaque type, mais fait parfois bah tu as deux trois trucs et euh, la carte t'apporte le, le petit plus supplémentaire donc voilà ça bref je, je petit coup de cœur pour le moment hipster pour demain à 1 3 découvre un sort de la classe de votre adversaire qui n'est pas dans son deck donc là c'est pareil le côté hipster finalement le côté alors je sais pas un, on va pas faire une, une un débat sur les hipsters, je suis pas fan des enfin je suis pas fan je, je suis pas un, un maître <rire> un maître conférencier sur les hipsters, mais euh, l'idée c'est que euh, c'est faire un peu différemment des autres vous voyez, et bien là c'est un peu ça c'est on va découvrir un sort de la classe adverse mais en même temps on n'a pas envie que ce soit un truc qui l'est déjà ben voilà. bref, j'aime bien l'idée et euh, la carte est intéressante évidemment des cartes comme ça il y en a plein dans, dans, dans l'histoire Hearthstone et elles sont toujours jouées, euh, dans les decks contrôlés en général pour 2 euh, mana, pardon, médic euh, audio, 2-3 euh, ruée, et en finale, gain de vol de vie. Alors, en finale, ça veut dire que, que si vous, quand vous le jouez, vous n'avez plus de mana flottant derrière, vous euh, avez l'effet, voilà. Bon, ça, c'est pas un truc exceptionnel, mais euh, non, je peux pas dire pourquoi pas. Je pense que c'est vraiment pas un truc exceptionnel, mais en fait, la carte est pas mauvaise, mais bon, on est quand même en mode standard, c'est pas un truc qui est joué. Par contre, en arène, c'est excellent, excellent. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un retour de l'arène Peut-être, je l'espère. Euh, préparateur d'instruments, d'ailleurs faudrait peut-être en, en discuter un jour mais peut-être plutôt en stream qu'en vidéo Mais euh, c'est vrai que maintenant que le ladder a un peu moins, euh, pas d'impact mais pas moins d'intérêt non plus Mais quoique euh, parce que finalement il y a moins de tournois, il y a moins de choses comme ça Peut-être ramener l'arène sur le devant de la scène, je pense que ça peut être un truc hyper hyper hyper intéressant Parce que les joueurs qui n'ont plus envie de try harder stone, bah, jouent juste pour le plaisir et finalement Quoi de mieux que l'arène pour jouer pour le plaisir, vous voyez Et le duel, c'est le mode duel, c'est également. Donc je pense que ça peut être vraiment le, le moment parfait avec cette rotation, mais je pense qu'à priori, ils ont déjà fait les annonces, donc ce ne sera pas le cas. Mais voilà, peut-être dans le courant année 2023, ce serait bien d'amener, euh, peut-être ramener l'arène sur le devant de la scène. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, pour deux manas... Euh, une 1-2, vous piochez une arme, ça c'est exceptionnel, absolument exceptionnel. Euh, donc ça c'est un truc qui sera joué évidemment. Euh, rock and Rule pour 2 mana de 2, ruée. Euh, et euh, Crit Guerre gagne plus 1, plus 1 si la dernière carte que vous avez jouée euh, coûte un cristal. Donc en fait vous pouvez jouer curvé, T1, euh, un petit T1, et T2 vous avez une 3-3 ruée. Donc c'est vraiment une carte extrêmement intéressante. Euh, totem Stéréo, à la fin de votre tour, donne plus de plus de, un serviteur aléatoire de votre main, ça c'est plutôt cool. Si vous arrivez à le curve avec la pièce, par exemple, vous faites pièce ça, contre un deck control par exemple, c'est méga méga fort, c'est chiant à gérer pour l'adversaire. Moi j'aime beaucoup beaucoup cette carte. Euh, puis c'est une carte de, entre guillemets, de end buff, donc handbuff buff c'est plutôt paladin, le fait de booster la main, mais jouable dans plein de classes finalement, donc j'aime bien l'idée. Fin de bruyante pour 3 -1 à Un 5, c'est un Uran. Uran euh, choisissez un serviteur, ce dernier a plus qu'à d'attaque tant que ce serviteur est en vie. Alors là c'est pas mal, ça permet de faire le trade et en même temps la carte reste en vie. Après on a une 1-5 qui accomplit pas grand chose, mais le T2 que l'on a peut rentrer des dégâts, par exemple sur un bouclier divin c'est relou, euh, on peut très bien faire euh, je sais pas T1 n'importe quoi, T2 une carte bouclier divin, ou même T1, une carte bouclier divin euh, en paladin, je vois bien ça. T2 rien et T3 par exemple on fait ça sur le bouclier divin. Euh, le truc ce... L'adversaire se fait bourrer avec une carte qui est forte, enfin en tout cas qui est chiant à gérer parce qu'il faut la. Il faut la blesser deux fois. Euh, et en même temps, bah, si tu tues Fan Bruyante, bah, ça veut dire que tu as investi 5 euh, dégâts dans une 1-5. Enfin, vous voyez, c'est intéressant, je trouve, dans, justement, dans, euh, dans des decks qui ont des cartes avec résilience ou des cartes avec Ral d'agonie, etc. Enfin, j'aime bien la carte, je pense qu'elle a du sens. Euh, Fais plouf, photographe pour 3 mana, 3-3. Prends un, un instantané de votre main et, le place dans votre et la place dans votre euh, deck. Donc... Euh, ça permet de dupliquer les cartes. Euh, donc euh, voilà, avec des légendaires, ça peut être plutôt pas mal. Il euh, y avait un truc comme ça à l'époque, euh, en guerrier par exemple, qui s'appelait main du Mort. Pour deux mana, on prenait notre main, on la mettait dans le deck. Euh, après, c'était vraiment dans un deck combo particulier. La carte en soi, elle était pas très forte, parce que prendre notre main la mettre dans le deck, c'est pas très bon. Parfois, dans la main, on n'a pas que des bonnes cartes. En tout cas, que des cartes qui sont importantes dans le match-up. Que des bonnes cartes, si, parce que c'est nous qui avons créé notre deck. Mais on n'a pas que des cartes importantes dans le match-up. Et parfois, on va les remettre dans le deck. Et même, j'ai envie de dire que les cartes qui ne sont pas importantes dans le match-up, en général, on a vocation à les garder en main. Donc, on n'a pas envie de les remettre. Là où les cartes qui sont importantes dans le match-up, on va les jouer. Bref. Euh, mais voilà, je pense que c'est une carte qui, est, qui peut être rigolote. Alors, je la verrais presque dans un deck mid-range, moi, avec des cartes qui ont des effets euh, où il faut en jouer plusieurs. Là, vous savez peut-être où je voulais en venir si vous connaissez les cartes. En tout cas, voilà, c'est une carte qui est plutôt cool. Euh, moi, je ne la trouve pas exceptionnelle. Mais avec certains trucs, ça peut être plutôt cool avec un T4 qu'on verra plus tard. Métrognome pour 3 mana de 4. Une fois que vous avez... Alors, c'est un méca, lui. Hein. Il sera joué, évidemment. Une fois que vous avez joué une carte coûtant un cristal, vous en euh, piochez une coûtant 2 cristaux. Et ensuite, je pense, quand on joue une carte à 2 cristaux, on va piocher un 3 cristaux. Après, il faut jouer un 3 cristaux pour piocher un 4, etc. Euh, c'est une 2-4 pour 3. Le, le body est pas dingo. Mais on peut la curver avec le, le petit T1 qu'on a vu tout à l'heure, le mecha qui fait moins 1 au prochain mecha, donc on peut faire T2 ça, et derrière on peut vite enchaîner, enfin voilà, je trouve que c'est un très bon truc dans le mecha, le, le, le deck mecha c'est un deck qui va mettre du board rapidement, qui va agresser, mais en général il n'a pas vraiment de second souffle, euh, en tout cas de troisième souffle, enfin si, second souffle il peut en avoir, mais on va dire qu'à un moment il s'épuise, voilà, tout simplement, ça parle à tout le monde ce terme peut-être, euh, et... Des cartes qui font piocher et en même temps qui sont des mechas, c'est toujours très intéressant. Donc En plus c'est neutre, donc euh, ça c'est très très C'est le genre de carte qui aurait pu être dans une classe et ça aurait été dommage, ça aurait finalement obligé euh, pour jouer mecha de jouer la classe dans laquelle il y avait Metro Gnome. Euh, alors quand je dis ça, ça, je mets quand même en avant le fait que ça peut être une carte clé, mais je pense vraiment que ça peut être une carte clé de l'archétype. On a honte statique pour 3 mana, 5, 6, perd 1 d'attaque ou 1 PV au début de chaque tour. Alors, au début de chaque tour, ça veut dire aussi au tour de l'adversaire, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, quand il arrive à votre tour, il a perdu euh, l'équivalent de moins 1, moins 1, globalement, ou moins 2, moins 0, etc. Donc, s'il si perd moins 1, moins 1, c'est une 4, 5. Donc, pour 3, vous avez une 4, 5 qui bourre. Et après, il... c'est un peu bizarre. Après, vous pouvez le silence. Euh, si vous le silencez, c'est plutôt intéressant. Mais En général, on préfère silence des trucs encore plus gros. Mais... Voilà, je.. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas dingue. Je pense que c'est pas dingue. Mais en même temps, je... je suis pas sûr que ce soit nul. Donc déjà, c'est déjà assez prometteur. <rire> euh, Papa, pour 3 mana 3-4, découvre un serviteur légendaire. Euh, bon ça, ça c'est le genre de truc qui rentre dans des métas lentes Mais si justement les méta sont basés sur la value Sur le côté je fais des trades Et à un moment il faut que j'ai une carte plus forte que l'adversaire C'est une carte qui pourrait rentrer ça, Et si les méta sont dans des Si est, euh, on est dans une méta un peu comme on est à l'heure actuelle Des decks un petit peu combo Des decks très rapides, très énervés Très violents de manière générale Bah forcément c'est une carte qui rentre pas et Évidemment ça c'est un truc qui donne en, en arène Enfin, non, comment dire. C'est un truc qui donne envie de jouer en arène, ce genre de truc. Parce que tu découvres Paradis, c'est incroyable. Donc, euh, je sais pas. Moi, j'y pense vraiment à ce truc de, de l'arène. Et, et je pense qu'il y a moyen de faire un, un truc exceptionnel euh, avec l'arène. Bref. Euh, Rody Wargun pour 3 mana invoque un étui d'instrument 0-3 pour votre adversaire. Détruisez-le pour obtenir une arme légendaire. Alors, cet étui, c'est une 0-3. Quand il meurt, il donne une arme euh, dans la main de l'adversaire. Euh. Ah non c'est ça, c'est ajoute une arme aléatoire dans la main de votre adversaire et c'est l'adversaire qui a la carte, donc évidemment c'est vous. Parce que J'étais en train de me dire mais vous, vous avez une arme en le détruisant, mais en même temps non, c'est la carte qui donne votre arme, parce que ça pourrait être une arme pour chaque joueur. Alors c'est une carte qui est plutôt rigolote, euh, je ne sais pas si ce sera joué, mais c'est une carte qui est plutôt, euh, plutôt pas dégueu. Encore une fois ça va dépendre de la méta, je pense dans des méta assez lentes, basées vraiment sur le car advantage, sur la value, sur le fait d'avoir des bonnes cartes on board... C'est un truc qui est très très cool. Si on est un peu dans du hearthstone. Alors quand je dis golfish, on n'est pas dans du vintage magic. On n'est pas dans du euh, je gagne T1, je gagne T2, mais dans des trucs qui vont essayer. Qui vont entre guillemets laisser l'adversaire de côté et vont essayer juste de mettre en place un plan de jeu. Typiquement je pense à Druid. Moi j'aime bien Druid, mais il faut reconnaître que Druid c'est un peu golfish. Druid c'est je fais plein de mana et je te tue à distance. Et finalement quoi que tu fasses, il faut, tu faut que tu me tues avant que je te tue. Et ça c'est un hearthstone en général qu'on n'aime pas trop. Et euh, ça, ça peut rentrer dans l'autre Hearthstone, justement. Euh, L'Hearthstone euh, d'arène, entre guillemets. Euh, les bonnes arènes. Euh, Soliste à la clarine. Euh, pour 3 mana, 4-2. Si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, hein, plus de points de dégâts. Alors, les solistes, évidemment, c'est des cartes qui vont avoir des effets quand ils sont seuls. Ouais, ça ne me trouve pas ça exceptionnel. Euh, pour le coup, c'est que 2. Ça meurt sur plein de choses. Euh, styliste de tenue. 3 mana. En cri de guerre, c'est 2-2. Madingue Donne à un serviteur allié des montants d'attaque et de PV égaux à ceux de ce serviteur. Euh, C'est un petit boost quand ça arrive en jeu. Pas exceptionnel. Après, si on arrive à le booster, pourquoi pas Je trouve pas ça exceptionnel. Sécurité du festival. Pour 3 mana, 2-5 provocations en finale. Donc si, quand on le joue, on n'a pas de mana flottant, oblige tous les serviteurs adverses à attaquer ce serviteur. Donc euh, un peu bizarre. C'est un truc un petit peu bizarre. C'est bien. En fait c'est bien si... Par exemple je vois bien ça dans un... Euh, contre un démoniso. Typiquement, y a pas mal, si les decks aggro sont des decks avec plein de petites créas, c'est génial. Tu joues ça. Boum, l'adversaire, va s'écraser dedans et il aura plus ses petits effets, vous voyez C'est ça l'idée, c'est que démoniste Zo, parfois, tu vas mettre une créa, il va dire, bah écoute, je vais pas attaquer ta créa, je vais laisser mes tokens, et prochain tour avec ces tokens, je vais faire des effets. Là, les tokens vont devoir, bam, s'écraser dedans tout de suite. Donc euh, voilà, ça, contre un, un chasseur qui finalement aurait besoin d'avoir le board et euh, d'avoir le board pour activer, par exemple, des enchantements, euh, euh, des auras, etc. Je pense au... Euh, au Murloc, pourquoi pas Un deck Murloc qui a finalement a, a besoin parfois de ne pas faire d'attaque, de rester, de garder ses créatures pour ensuite avoir des effets avec ses créatures. Finalement, le Murloc, c'est le premier des decks combo. Je fais une combo entre les cartes de la main et les cartes de mon board. Euh, donc voilà, ça, ça peut être intéressant. Si évidemment les decks, on va dire aggro, sont des trucs un petit peu big, qui jouent juste des gros tons, enfin des gros tons pour leur coup, euh, des 3-3 pour 2, des choses comme ça, bon, ça, ça n'a pas trop trop de sens. C'est plus contre les decks synergie, ça on connaît évidemment. Euh, fan monomaniaque pour 4 mana de 6, à un serviteur. Ce dernier a camouflage tant que ce serviteur est en vie. Alors ça c'est pareil, je trouve ça pas exceptionnel finalement. Euh, pourquoi donner camouflage à un serviteur euh, Voilà, c'est le genre de truc, euh, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce genre de carte. Bref, ça me parle pas trop. Oiseau libre justement tout à l'heure avec le, euh, celui qui prend la photo de la main et qui la, et qui la met dans le paquet. Euh, il a le charge. Et en cri de guerre, il a plus un plus d'un pour chaque autre oiseau libre que vous avez joué pendant cette partie. Euh, donc euh, que vous avez joué, hein, pas que vous avez invoqué. Donc il euh, faut essayer de les dupliquer, il faut les remonter en main, sachant que le en voleur le, le Shadow Step, il est euh, cette fondamentale. Donc cette fondamentale va être retravaillée évidemment. Donc peut-être qu'il ne sera pas euh, présent. Euh, a voir. Moi, j'adore la carte. Je trouve que c'est... Voilà, c'est le genre de Hearthstone que j'aime, moi, ça. Le truc où il y a des synergies, mais c'est des synergies qui sont on-board. Alors, certes, il y a le côté charge, mais... Si tu tues l'adversaire en général, il le voit venir. Enfin, genre, si tu fais oiseau, je duplique un oiseau, je mets des oiseaux dans le deck, machin, machin, à un moment, le gars, il se dit, bon, bah, je vais me prendre un énorme oiseau dans le visage. Mais il l'a vu venir, c'est pas une combo de four, bah, c'est une combo qui est lente à mettre en place. C'est aussi, l'adversaire, à la fin, il se dit aussi, bon, bah, j'aurais quand même dû attaquer un peu. <rire> j'aurais pas dû juste jouer contrôle. Bah voilà, j'adore cette carte. Franchement, je, je la trouve exceptionnelle. Est-ce que ce sera joué, ça c'est une autre question. Porte-Bougie, ah ça c'est très fort par contre. Euh, il a Boubou Divin et en finale, donc on le, on, on le curve T4 et bim, ça a un effet, euh, il confère Boucler Divin au Serviteur Adjacent. Ça c'est très très très très très fort. Ça c'est une excellente carte dans Paladin évidemment, mais dans plein plein de, de decks aggro justement, ça fait beaucoup de value. C'est même peut-être un peu trop fort. Pour moi pour le moment c'est la meilleure carte que j'ai vue de l'extension. Tout simplement. Euh, Posic, ingénieur du son pour 4 mana, 5-4, une légendaire. Ajoute 2 robots 3-3. Alors, par exemple, elle, le côté légendaire me fait penser à ça. Ça, clairement, j'aurais mis en légendaire. Pour moi, c'est totalement dingue. Mais bon. Euh, alors, il ajoute 2 robots 3-3 dans la main de votre adversaire. Aldagony les invoque pour vous. Donc, les robots, c'est des 3-3 pour 3. C'est pas des très bonnes cartes en soi. À part si l'adversaire joue mecha, parce que c'est des mecha. Euh, L'idée, c'est que vous allez pas spécialement pourrir la main de l'adversaire. Enfin, ça dépend si c'est avec contrôle oui mais en fait l'idée c'est que si jamais il les joue pas vous les invoquez pour vous évidemment quand lui va mourir et s'il les joue bah finalement il casse sa curve c'est une carte qui est exceptionnelle je la trouve super super forte et je trouve que dans tous les cas l'adversaire est emmerdé il n'y a que s'il joue aggro et encore aggro mecha parce que quand tu joues aggro tu n'as pas envie de jouer pour 3 une 3-3 euh, surtout que lui tu vas le jouer t4 en général donc lui il sera sur son t4 ou sur son t5 et finalement, il a envie de commencer à jouer des vraies cartes et pas des 3 3 pour 3 Donc, euh, ouais, ça c'est vraiment très très fort, je trouve. Euh, pyrotechnicienne pour 4 mana de 5, une fois que vous avez lancé un sort, ajoute un sort de feu aléatoire dans votre main. Alors les sorts de feu, il y en a euh, quelques-uns. Il y a ce guerrier feu, finalement, guerrier blessure feu, qui a essayé d'avoir euh, une place dans la méta, qui est à un moment arrivé tiers-2, mais... Est, il est dépendant d'une méta finalement créature, d'une méta agressive. Peut-être qu'on sera dans une méta créature, dans une méta agressive, et dans ce cas-là, ce sera joué. Euh, voilà, c'est pas dégueu, ça fait de la value. Franchement, c'est une carte qui fait de la value, c'est pas mauvais. Est-ce que ce sera joué dans autre chose que guerrier Ça, je suis pas sûr du tout. Euh, spécialiste des reprises 4 mana 3-3, se transforme en une copie 3-3. Euh, là, c'est pareil, spécialiste des reprises. Euh, donc on, bon, on a l'image évidemment qui, qui reflète un peu le, le Bon ça c'est assez classique Qui reflète le, le nom de la carte Mais voilà C'est un doppelganger Il se transforme en, une autre, en, en un autre serviteur Parce que c'est un spécialisé reprise Moi, Je trouve ça génial Bref euh, Alors ça c'est un pff, Franchement le doppelganger euh, Il faut qu'il y ait un autre serviteur sur, enfin, Un autre serviteur bien sur le board Je suis pas fan Franchement je suis pas trop fan faut, En fait il faut cibler un serviteur Avec un ral d'agonie fort par exemple mais... Voilà, j'aime pas trop. Euh, vendeur de produits dérivés, 4 mana, 3, 5. À la fin de votre tour, place un sort aléatoire sur le dessus du deck de votre adversaire. Donc en fait, vous allez semi-pourrir la draw de l'adversaire, parce que vous n'allez pas bloquer la draw de l'adversaire, il va quand même piocher. Par contre, il va piocher un mauvais sort, mais le pro... enfin un mauvais sort. En tout cas, un sort qu'il n'a pas choisi. Mais parfois, il y a quand même des bons sorts dans le jeu. Donc ça peut être un sort de pioche, et finalement ça a l'avantage. Il peut avoir un deck plutôt big, plutôt... Un peu golfish où j'essaye de faire des choses seul dans mon coin. Et le sort va être un sort de contrôle. Et il va être content finalement d'avoir ce sort en plus. Euh, donc, j'aime pas. J'ai l'impression que... Alors, même si en général, on va penser que c'est souvent mieux que pas bien. Dans un jeu comme Hearthstone, c'est... En fait, donner des cartes à l'adversaire, des cartes qui n'étaient pas dans son deck au départ, en fait, c'est pas un malus. Dans plein de jeux de cartes, c'est pas bien. Mais on le voit typiquement avec le voleur qui vole les cartes adverses, en tout cas qui génère des cartes qui ne sont pas dans son deck au départ. Certes, il est fort parce qu'il a la possibilité de rejouer ces cartes-là avec des, des gros sorts, stock de contre-mande par exemple ou Tess, mais c'est aussi des, des sorts qui vont avoir un impact dans la game. Et je trouve que dans Hearthstone, générer des, des trucs aléatoires, bah en fait c'est souvent un bonus qu'un malus. Donc euh, même si ça, c'est théoriquement censé euh, casser un peu le deck de l'adversaire, en fait, ça va pas tant le casser, du moins si ça le casse un petit peu, si ça l'embête un petit peu, bah finalement sur le board, on n'a que pour 4 ou 3-5, quoi. Un truc qui est pas non plus incroyable. Euh, prêt de plume. Alors ça, on avait vu, mais c'est plutôt cool, pour le coup. Cette sortie au tout début, Tony, roi du piratage, pour 5 mana, 4-6. Les deux adversaires échangent leur deck, c'est pas un cri de guerre, hein. euh, S'il meurt, ça re-échange. Et euh, final, vous piochez une carte. Donc vous allez échanger, si vous le jouez T5, vous piochez une carte dans le deck de l'adversaire. Euh, après, il faut casser l'adversaire. Vous casser le deck de l'adversaire. Donc il y a euh, le sort en... en guerrier pour deux mana euh, qui euh, transforme toutes les cartes de votre deck en serviteur qui coûte 5 ou plus. Donc, ça, ça peut être pas mal. Vous cassez euh, entre guillemets le deck de l'adversaire que vous avez. Et ensuite, quand lui va mourir, vous allez lui rendre. Mais vous voulez quand même lui rendre un deck avec des monstres dedans. Donc c'est pas non plus... Euh... Enfin voilà, c'est... C'est super drôle. C'est super fun. Je suis pas sûr que ce soit très fort. Mais c'est super fun. Ringard de démodé, 6 mana, 5-5, invoque un serviteur aléatoire en râle d'agonie, euh, du passé coûtant 5 cristaux, donc un vieux, un vieux serviteur qui coûte 5 cristaux, bon on va souvent ramener une 4-4, une 5-5, ce genre de choses, c'est pas mauvais en soi c'est une bonne carte, c'est une 5-5 qui invoque une 4-4, une euh, finalement à l'époque il y avait, euh, le. je sais plus c'était en méca, c'était une 6-4 qui invoquait un T4 quand il mourait, euh, C'était le... Ah, je sais plus son nom, mais en gros, il y avait le défecteur piloté qui était 4-3 et il y avait le, le, le big boss, en gros, qui était euh, 6-4. Voilà, ça, c'est une bonne carte, ça, ça met du board. Euh, en soi, si tu enlèves le mot euh, serviteur aléatoire du passé, si tu mets juste serviteur aléatoire, c'est tout aussi bien. Hein. Les serviteurs d'antan ne euh, sont pas euh, spécialement meilleurs que les serviteurs maintenant, bien au contraire même, ce serait plutôt l'inverse. Euh, amalgame instrumental, cette mana 6-6, ça j'adore. Un effet, euh, enfin, gagne un effet bonus aléatoire pour chaque type de serviteur que vous avez joué pendant cette partie. Alors, ça, c'est absolument exceptionnel pour moi. C'est pour le moment la meilleure carte de l'extension, clairement la meilleure carte de l'extension. Euh, ça fait penser au Siamat. Siamat, c'était pour 7 mana, 6-6. Quand il arrivait en jeu, tu choisissais deux euh, deux effets. Tu pouvais choisir, euh, et dans les effets, c'était genre Furie des vents, Bouclier divin, euh, Ruée. Euh, provocation, en gros, tu avais ces quatre effets-là et t'en en choisis ces deux. Là, le truc, il peut être euh, bah tout, en gros. Il peut être 6-6, Boubou Divin, Ruée, furie des Vents, enfin voilà. C'est une carte qui est vraiment très forte. Alors après, encore une fois, la méta d'avant n'était pas... Il y avait le, le power... Le, le power leveling, je sais pas comment je peux dire. Euh, la puissance globale des, des cartes Autant de Siamat était pas au, au, aussi forte que maintenant. Donc je ne je, je sais pas ce qu'un Siamat finalement amélioré pourrait donner dans cette méta. Mais... Je, je... La carte était tellement forte avant que moi je la vois, euh, je la vois très belle cette carte, vraiment très très belle. Euh, concert promo promodrek, euh, 8 mana, 8/8, 8, euh, c'est échangeable, le retour de l'échangeable, ça fait plaisir, c'est une super capa. Et euh, en finale il détruit un serviteur adverse. Bah, tu recycles la carte dans un deck contrôle pour 8, tu détruis une carte adverse. Enfin, ça c'est exceptionnellement cool. Exceptionnellement cool. Euh, Pogoteur, pourri euh, 8 mana, 3-10, ruée, une fois que ce serviteur a attaqué, gagne 1 d'attaque et attaque un serviteur adverse à aléatoire. Le problème c'est que si en face il y a des grosses créas, tu vas t'écraser dedans. Euh, je vois bien ça dans un deck qui améliorerait la main euh, finalement. Et ce serait le haut de curve, ce serait vraiment le gros T8. Mais. En général, quand tu améliores la main, tu n'as pas envie d'avoir des trucs 8. Quand tu boostes des cartes de ta main, quelle que soit ta classe, tu as envie que ces cartes-là elles arrivent le plus tôt possible pour justement profiter du boost, vous voyez l'idée Donc voilà, pas extrêmement fan. Euh, Elec amplifié, 10 mana 6-12, euh, c'est une bête. Euh, provocation, Val d'Agonie. Inflige 3 dégâts à chaque serviteur adverse. Euh, c'est à, à chaque serviteur adverse, c'est pas à tous les serviteurs adverses. Donc ça doit être 3, puis 3, puis 3, puis, 3, puis... ça fait pas 3 d'un coup. Je pense, hein. euh, alors je sais pas si c'est moi qui... Euh qui dit des conneries là-dessus, mais c'est possible, mais imagine des choses par rapport au texte, mais bref, ça change pas grand-chose, in fine. Euh... Franchement, pour 10 mana mettre 3, euh... ouais, donc c'est pas, c'est pas exceptionnel. mais bah, écoutez, on a fait les 35 cartes, on a, euh... ouais, on s'est arrêté à aller la amplifier, c'est ça. On a fait les 35 cartes. Alors, il euh... y a, Vra... vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont cool. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire euh... si comme moi vous trouvez que le Siamat, enfin le nouveau Siamat, euh, le... le T6. Il est où ce petit... Euh, que l'amalgame instrumental est vraiment très très cool. Euh, gros coup de cœur également pour porte-bougie. Posi que j'aime beaucoup également. Enfin voilà, il y, y a plein d'autres choses qui, qui, qui me paraissent bien. Euh, donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle euh, bah, vous a aidé à un petit peu mieux comprendre la méta. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde